Bonjour la communauté, ok maintenant aujourd'hui nous continuons avec la création de notre site internet. Hein. Euh, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, euh, voici le design que nous sommes en train de répliquer. D'accord? Et nous sommes ici. Donc On va créer nos boîtes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur nos boîtes. Vous avez remarqué que euh, il y a deux flèches. Il y a une flèche ici et une flèche là. Ça voudrait dire que euh, c'est des slides. Supposons par exemple que vous avez des, beaucoup de cours. Vous pouvez mettre vos cours sur des slides qui défilent, d'accord et, et les gens, grâce aux, aux flèches, peuvent naviguer en disant, pour regarder les autres cours. Bon, il se peut qu'il y en ait qui ne voient, voient pas les, les flèches. Dans ce cas, il faudra aussi que votre slide soit automatique. De manière à ce que les gens sachent que, oui, voilà, il y a... Vous avez plusieurs cours au cas où ils ne voient pas les flèches pour, dévi, pour défiler. L'autre possibilité, c'est de mettre plusieurs boîtes, quoi. C'est plus simple comme ça, comme ça, les gens, les gens voient tout en même temps, OK après si vous avez des. Euh, si vous avez une dizaine de boîtes, ça va encore, mais si vous avez 20 boîtes, euh, ça fait un peu long. Donc du coup, peut-être que l'idée de, de slide serait pas mal. Ou vous mettez un truc, vous metterez, vous mettez euh, quelques-unes quelques de vos cours et puis vous dites en, en voir tous les voir les autres cours. Et puis ils cliqueront sur un bouton. Pour aller regarder le reste sur une page. Voilà. Donc, il y a différentes possibilités. Ceci dit, aujourd'hui, nous, nous allons continuer avec notre. notre les les boîtes donc on va mettre une photo texte texte et euh, et bouton ok on y va on a notre boîte déjà on va ramener une image Ta -ta -ta. tac notre image elle est là on ramène dessus on veut que cette image soit ronde donc ce qu'on va faire on va aller on va arrondir rayon on va mettre par exemple sur un truc, on va mettre un truc 900, 900, 900, 900. Okay. Et on fait ça. Là, pour des raisons que j'ignore, il ne veut, veut pas se mettre en rond. Euh, juste une remarque hein, en passant. Quand vous faites ça, en fait, hein, il faut que euh, vous utilisiez euh, une photo, une photo carrée. D'accord Si la photo elle, est rectangulaire comme celle-ci, vous aurez un truc de ce genre ovale qui ne veut jamais, qui ne veut jamais se, se mettre tout rond. Donc utiliser une photo carrée. Donc là par exemple je vais voir si j'ai une photo carrée. Euh, une photo carrée sur mes. Pardon. Dans mes, dans mes affaires, on va dire. Euh, Qu'est-ce que je peux trouver cosmétique Non, cosmétique. Est-ce que j'ai quelque chose qui fait bien? Cosmétique. Euh, bon, on va descendre. Bon, j'ai pas encore préparé de photos, hein, de photos pour ça. Hein. On, pourra, on pourra le faire à la fin. Dans coiffure. Est-ce que j'ai quelque chose qui va bien? C'est bizarre que j'ai pas de photos, euh, de photos pour ça. Euh, déco, est-ce que j'ai quelque chose qui va bien? Niche, niche, nicht Nutrition, est-ce que j'ai quelque chose qui va bien? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui. Ah tiens, j'ai des trucs. Euh, bon, on va prendre, on va prendre ça. Ça peut être pas mal. Bon, c'est la photo, elle est déjà elle est déjà faite ronde donc on voit pas vraiment ce que je veux vous montrer on va prendre une autre photo mais ce souci c'est que j'ai pas de Allez, on va aller dans le tuto je pense que j'ai quelque chose dans le tuto ça n'a ça rien à voir avec le sport mais, euh... mais ça vous montrera l'idée hein. on va prendre ça d'accord c'est juste pour vous montrer hein. ça n'a rien à voir avec, avec, avec le sport donc, euh... donc on n'est pas dans le truc quoi que celui-là peut-être on va voir si euh, on va voir si celui-là est dans allez changer pourquoi ne me change pas la photo celui-là tuto descend allez vas-y enregistrer tu es comme ça des fois ça me ça me fout les alors, on va aller regarder, changer l'image. Alors, hop. on prend une autre et on va aller changer ça. Regardez. Ta ta ta ta. Bon dur. On met 900, 100, 900, 100. OK. Donc, vous voyez, parce que la photo, elle est ronde, on a ça et c'est pas mal. D'accord. Donc on peut l'agrandir un peu plus si on veut. Et on peut la centrer. En dessous, on va mettre euh, on va mettre du texte. D'accord. Du texte. On, du texte euh, bon, ouais. on va mettre du H6. On va mettre du. Euh, non du cours non, non. Du coup on va le mettre en gras euh, sur le truc euh, ils ont mis euh, ils ont mis une couleur euh, pff, violette je ne sais pas quoi là. nous aussi on va mettre une couleur qui nous qui nous plaît qui nous plaît bon donc pour rester dans le pour rester dans le dans le ton Bon, c'est ce qu'ils ont mis à peu près. Ou quelque chose de ce genre. Oui, c'est plus ça. Ok. Pour le moment, on va faire comme eux. Après, on peut changer comme on veut. Euh, on centre. Si je regarde de nouveau, regardez là. Bon, on voit pas grand-chose, mais... Ouais. Ouais. Euh, c'est comme si... Euh pas ce qu'ils ont mis, ils ont mis les, heures, les les heures ici. Les heures ici, peut-être le jour ici et les heures. Bon, après, hein, c'est ça, c'est des détails. Vous, vous pouvez faire comme vous voulez. Euh, normalement, vos horaires, euh, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. On peut répliquer exactement la même chose. Mais ici, bon, voilà, j'ai pas trop envie de me casser la tête. D'accord J'ai pas trop envie de me casser la tête, donc on va on va faire simple. On va faire simple. Hop, on va, dessus. on va dire que ça c'est l'explication, une courte explication du programme. On met ça jusqu'ici. Alors, hop. Ok. Et nous, on va rajouter juste un petit bouton en dessous. Donc vous le voyez, hein, euh, si par exemple, là, vous voulez rajouter euh, une photo en dessous, il suffit de dupliquer ça. Je vous montre, mais moi, j'ai pas, j'ai pas envie de faire ça. Hein. Euh, comme eux, ils ont fait. D'accord On descend ça. On descend celui-ci. Il suffit de faire ça. Hein. Vous disait davantage. Et vous faites ce que vous voulez. Vous mettez, vous faites comme vous voulez. Mais bon, on va pas s'embêter avec ça, nous. On va juste mettre une, une une. Un bouton. On va mettre un bouton et le bouton il est là. Tac. Le bouton est ici. Alors, on va mettre ce bouton là, par exemple. Juste comme ça. Et ce bouton. Alors, on va lui donner une autre couleur. On va travailler un peu cette, euh, ce bouton. Ça fait quoi Ça fait. On va partir sur du violet. C'est ce qu'ils ont mis. Le test. Quand il va arriver dessus, je veux que ça soit blanc transparent. Et le test, je veux que ça devienne violet comme ça. Et je veux que le test original soit soit toute blanche, toute blanche, ok. Et qui ait une bordure aussi de la même couleur que que que que que que ça. D'accord. on va aller dessus copie, on va aller chercher une bordure, tac, la bordure elle est là, super, CTRL V, et bon, on peut mettre ça un peu plus gras, si on veut, d'accord, donc on a quelque chose de ce genre, le titre par exemple là, euh l'action qui va être sur le bouton c'est euh, s'enregistrer de hein, ce genre s'enregistrer ou prendre un vous s'inscrire s'inscrire ok donc ça c'est un bouton on peut le centrer ça on va centrer aussi le, le test comme ça on ouais. n'a pas compris qu'il doit être dessus lui on le centre ok donc là il est dessus donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure on peut chercher à reproduire exactement ça je suis un peu tenté quand même de le faire allez soyons fou, allons-y soyons fous ça on fout. Allons-y. Faisons la même chose. Donc là, du coup, on est quand même obligé de d'élargir la boîte, hein, parce que pour mettre pour mettre une photo et un nom, hein, faut y aller. Donc cette photo, par exemple, là, on peut la rendre un peu plus grande. On peut descendre celle-ci. On peut mettre le nom en dessous. Allez, taille, on peut augmenter un peu plus la taille. D'accord Si on veut. Alors. Et celui-ci, je peux le dupliquer. Je le rends, déplace là. Je le rends un peu plus petit. Et on met la personne qu'on veut là-bas si je descends là je descends ici ça veut dire que c'est l'image de la personne qui va faire le cours et on peut mettre son nom par exemple on va dupliquer on va mettre alexandra C'est fait. On peut mettre ça là. Là, c'est du H ici. Ça, je peux mettre ça du paragraphe. On peut changer comme j'ai envie. Et voilà. D'accord. On peut aligner ça. Et j'ai mon bouton qui est plutôt grand, je trouve, d'accord. Parce que pour pouvoir mettre tout dessus, on est obligé de faire un peu plus grand. La seule chose qui manque maintenant sur le bouton, c'est euh, c'est les heures, c'est les c'est la date, la date et les heures. Je vais faire ça, par exemple, là. je vais faire. dupliquer ça et je peux réduire si je souhaite cette photo de manière à ce que j'ai un peu plus de place pour ne pas augmenter un peu plus ou que le la boîte ne soit pas trop trop grande et là je vais mettre loin dit samedi peut-être le domaine du sport si je veux je rajoute une icône là c'est à moi de voir je vais faire ça par exemple là je vais faire calendar de recherche pas de fouille calendrier là planning le retrouver non plus le planning bon ok bon c'est pas terrible là hein. Bref. Tu vois, ouais, je prends quoi celui-là. Quand ça fait ça, ça m'énerve. Alors... Ok. Alors, on a ça. On ferme... Oui, vas-y. Ça, ça, ça me fout le nerf d'être comme ça. Ouais. Je veux qu'il oui. bouge le test. Hein, il me bouge tout le. Il me bouge tout le. Oui. Mineur celui. Mineur. Hop. T'as beau le supprimer, il est, hein, il est toujours là. Hein. Bon, on bah, va, on va reprendre un autre. va euh... ben, aller Dupliquer. On va reprendre celui-là. Supprimez-moi ça. Supprimer. Putain. C'est pas c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Hein. Bon allez, on va prendre du test. On va faire plus simple. Élément auto-texte. Il veut plus bosser ou quoi bon en fait l'idée en fait c'est de faire euh, c'est de mettre lundi euh, de lundi au vendredi et puis de mettre les horaires et je vois pas pourquoi il bug celui-là vois pas ce qu'il a mangé et qui et pourquoi il bug bon, allez, on va faire ça enfermé quitter tout le monde pour lui, la vie, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il a enregistré Qu'est-ce qu'il n'a pas enregistré Quand tu veux, tac, pas que ça à faire, descend. Bon, il en fait compris. Lundi. Lundi, bon, on veut vendredi, ça veut dire lundi au vendredi, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, on met ça ici. Et si vous voulez, vous mettrez une icône, on va faire ça, on va faire ça proprement, d'accord Comme ça, il euh, n'y aura pas de discussion. Oui, euh, il a triché, il n'a pas tout fait correctement, pourra pas ça, d'accord euh, On va mettre ça sur test. On va dire, bon, vous mettez vos horaires, hein, 9h à 18h. Ok, on va dire comme ça pour faire simple. Tac. Et ce qui va être ce qui va être simple pour nous, en fait. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va rajouter quand même. Nous euh, on va rajouter directement une icône dessus. Euh, Dire, on va dire qu'on va l'appeler celui-là. Euh... Watch. Je sais plus comment ça s'écrit. Euh... Euh, montre en anglais. Ok. apparemment j'ai Ouais, mais euh, ce qui me montre comme icône, ça me plaît pas. Comme ça comme ça on va dire que c'est ça euh, celui-ci on va l'appeler on va dire dit voici me donne quelque chose bon on va prendre ça on va pas se compliquer la vie ok maintenant supposons que supposons que vous cherchez à, à changer la couleur on va essayer de le faire on va prendre quelque chose qui est un peu plus flashy ah oh, non Psst. automatique prendre quelque chose qui est un peu plus flashy d'accord pareil on va faire la même chose ici pour le faire un peu plus flashy d'accord donc du coup vous avez vos tests qui sont dessus ok etc etc donc vous avez vu ce qu'on ce qu'on peut faire votre description aux horaires si vous voulez etc donc moi d'habitude je m'embête pas avec ça hein. je mets une photo un peu de test un bouton ça suffit largement mais si vous voulez aller plus loin vous savez ce qui est possible c'est juste pour ça que j'ai plus le temps de faire ça ok une fois que vous avez créé vos boutons vous avez créé un, un bouton comme ça on va aller voir la version mobile du bouton on va la corriger si ce n'est pas comme on, comme on veut Et une fois que c'est fait hein, on on, on, on. Donc ça c'est ce qu'on a fait avant C'est notre bouton qu'on vient de créer L'image, on peut la laisser aussi grande comme ça La deuxième image pour le Soit vous la virez D'accord Moi c'est ce que je vous recommande Soit vous la virer, Soit vous créez une image Vraiment qui ressemble à qui ressemble à ça Et vous ramenez ça, et vous ramenez ça sur la boîte qui lui semble à ça il va ramener ça directement sur la boîte ok c'est une possibilité bon moi je la vire parce que elle est plus encombrante qu'autre chose euh, je descends et encore encore bon le nom aussi je la vire je monte celui-ci, je monte celui-là, je monte celui-ci. Je veux pas monter, Il hein. me cherche au fait. Alors, je descends l'autre plutôt. Alors, vas-y, descends. Ok, ah, c'est descendu. On va mettre un peu d'espace. Tac, tac. Avancer, on descend. On va mettre un peu d'espace en dessous parce que ça fait un peu plus joli. Je mets du 35, euh, un peu en haut, je vais mettre du, du 15 peut-être, ouais du 15. Le cours, le titre principal sur la page, je monte celui-là. Quand tu veux, tu montes. Donc du coup, on a notre bouton qui est pas mal. Donc celui-ci, par exemple là, je peux mettre un peu plus d'espace. Okay. Et celui-ci aussi, je vais mettre un peu plus l'espace. Okay. Donc là, ce serait pas mal. Nous avons notre bouton. C'est super. Non Du coup, blablabla. Bla bla. Et on y va. Okay. J'enregistre tout ça. Et je peux dupliquer du coup. C'est la première fois que je crée une boîte aussi, aussi géante. Okay. Et je duplique ça duplique ça et je change les noms, je change les noms et les et les photos, les descriptions et j'ai mes boîtes. D'accord Donc si on regarde sur le design, celui-ci par exemple, là, du coup on va sortir un peu du cadre. On va sortir un peu du cadre si on veut tout bon, allez, allez, si on veut tout harmoniser, on va sortir du cadre. Sortir le cadre Si on veut tout harmoniser Quand tu veux Tu me donnes la main Je sais pas pourquoi ça rame comme ça Si je veux que les boîtes soient alignées Je fais ça bon, Je veux que ça s'aligne sur celui-ci Je peux rajouter juste une bannière avoir un peu plus de visibilité parce que là on voit pas grand chose panneau manière. j'ai l'impression que le truc il est j'ai l'impression que c'est zoomé le truc en fait. il y a de l'arabe maintenant dans mon bon, allez, on recherche tout ça fermer contrôle moins moins moins parce que je sais pas pourquoi c'est si c'est si grand quoi. Euh, donc je vais fermer ça juste hein, pour, pour vous montrer voilà nos quatre euh, euh, nos trois pardon nos trois nos trois blocs par exemple si on regarde ici vous voyez euh, ici ils ont changé les couleurs on peut faire la même chose quand on peut changer les couleurs pour les deux autres boutons. Hein, en faisant exactement ce qu'on a fait pour, euh, pour, le, pour le premier pour le, pour le premier bouton. Ok. Donc, prochainement, on va continuer. On s'arrête là hein, pour aujourd'hui. Prochainement, on continue avec... Euh, je sais pas pourquoi il met ça. On ça un peu. Donc, prochainement, on continue avec... Euh, soit ça ou euh, on va regarder plutôt... Euh, au niveau du design lui-même, ferme ça. On a fait, on a fait ça. On vient de faire ça, ok. Du coup, on va rajouter une bannière comme ça, la prochaine fois, ok. Avec une photo dessus, comme ça, jolie Bon, on s'arrête là et on se retrouve dans le prochain cours. À très vite.